Je ne voudrais pas casser ton rythme, mais le patron te demande. C'est peut-être une bonne chose. Le voilà, chef. Une erreur a été détectée sur la ligne 10A. Les pins sont grippés. J'ai besoin de deux hommes pour grimper et fixer les câbles. C'est délicat comme intervention. La guille doublera votre paye. Allez, calme. Un peu de flouze, ça ferait pas de mal. Hein Ok, super On y va Bon travail, travail. Je suis Juste derrière toi. Je un ouais. clairement. Les pièces vont nous rapporter à Max. Allez viens, on y va Ça va. Et il n'y a plus d'échelle. Va voir si tu passes par ailleurs. Pas de soucis, je me débrouille. On se retrouve là-bas. Quittez cette barre immédiatement. n'êtes pas un déchet à trouver. C'est un déchet, mais elle n'est pas approuver. C'est passé te voir. Moi aussi, évite de mourir quand même. Ouais, je vais essayer. Des charges. Mille par C'est bon, je fais que passer. Pas la peine de sortir me saluer cette fois. vos pinces ça marche à tout de suite chantier-là En avant toute Attends. Ah ok Poste fixé hmm ah !– Ça va ?– Toujours là oh. Tu m'affiches, sur la trouille Bon. Je – C'est bon. – Bouge pas. On occupe. Ah. C'est bon. Viens me rejoindre. Hé, hey, viens, je tiens un coup d'œil. C'est un chasseur Jedi. C'est le jackpot qu'on va toucher le pactole avec ça. Je veux dire ce machin moisi, là, depuis quoi Quatre ans ?– Cinq. Ah. – Celui qui pilotait ce truc est vraiment parti en beauté. C'est Jedi, une vraie tragédie.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 que je vais m'en aller. <rire> T'es en encore jeune. Tu ne je veux pas finir comme moi. Arrive un jour. Il faut partir pour vivre sa vie. Pour trouver sa destinée. Ouais, si tu le dis. Allez, on devrait redescendre. Je crois que tu m'as pas écouté. fais quoi Calme. Je peux pas remonter Prof Accroche-toi Je glisse Non, ne lâche pas Je... Je vais pas tenir Prof Non oh. Tu vas bien, Prof Ça va Mais... Je suis coincé Y a plus de pilote Accroche-toi Attention calme Attention C'est un cart à peine à voler Tiens bon Prof Ça va Ouais Ouais Ok, il okay, faut qu'on... On doit bouger, ouais. allez Qu'est-ce qui s'est passé C'était quoi tout ça C'était toi C'était la force, c'est ça Oublie ce que t'as vu, ok, okay. Allez, fais-moi confiance. J'ai entendu parler d'eux, je sais ce qu'ils font. Il y a des de font les gens comme toi, mon frère. Je suis fat. au courant. Je suis au courant. Ouais, d'accord. On doit faire attention. Ouais. ouais.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 Plus voir pendant un moment, prof. Ouais. Ok. Ok, calme. Bye. C'est mauvais signe. Tout le monde debout Contrôle d'identité. Bon, mettez-vous en ligne. Sûrement une de ces inspections de routine.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 On rénovait des vaisseaux à cette époque. On était les vrais cadors. Ensuite, l'Empire est arrivé. Alors les ingénieurs... sont devenus des ferrailleurs. Les ouvriers... sont devenus des exploités. On sait tout ce qui se passe. Sauf que... on a peur de le dire. Pour l'Empire, nous ne valons absolument rien <Susurée>